Aujourd'hui je suis là pour vous faire mon top 24 des films Pixar Salut Je ne sais pas si vous allez le remarquer tout de suite, mais mon décor s'est agrandi J'ai ramené une bibliothèque de chez mes parents Dans laquelle j'ai rangé mes livres de poche et quelques beaux livres au-dessus et là, c'est encore du bazar le temps que je trouve où ranger ça. J'ai voulu faire l'ultime top en comptant vraiment tous les films réalisés par Pixar. De Toy Story en 1995 jusqu'à Luca, sorti en 2021. Au moment où je tourne cette vidéo, il est sorti il y a quelques mois, ce qui en fait donc 24. Et je vous propose qu'on commence tout de suite sans perdre de temps. Dans tous les films Pixar existants, il n'y en a vraiment qu'un seul je crois qui m'a laissé totalement indifférente, c'est Monstre Academy. C'est pas un préquel que j'ai trouvé du tout utile et je ne me suis pas accrochée ni à l'histoire ni au personnage secondaire. Vraiment un des rares Pixar qui m'a pas accrochée du tout. Après il faudrait peut-être que je lui redonne une chance parce que c'est aussi le seul que j'ai vu une seule fois. En 23ème place, même si c'est un bon film en soi, j'ai mis Toy Story 4 puisque je fais partie de ce qui trouve que c'est la suite de trop. Et même si je trouve quand même des qualités, notamment visuellement, il est juste ouf. En termes d'idées et de narration, il y a aussi plein de bons éléments, et j'adore le développement de la bergère. En soi, je trouve pas que ce soit un mauvais film, mais par contre, je trouve que c'est un mauvais Toy Story. Je sais pas si la nuance peut être saisie, dit comme ça. Je trouve que la fin est vraiment à la limite du traumatisant. Comme j'avais dit dans ma vidéo critique à l'époque, c'est pas ce que j'aurais voulu voir dans un Toy Story, en fait. Dans n'importe quel film Pixar, d'accord. N'importe quelle nouvelle création, mais pas... Dans un Toy historique. En 22ème, je choisis de mettre Le Monde de Dory. Je trouve pas qu'une suite du Monde de Nemo était vraiment obligatoire. Le premier étant déjà un chef d'œuvre Et surtout, je trouve ça compliqué de faire un nouveau chef-d'oeuvre en réutilisant presque la même recette que le premier film. Et j'ai beau adorer Dory de tout mon cœur, c'est vraiment un de mes alter ego Pixar. Je l'ai bien aimé aussi dans ce film-là, mais voilà. Le film en lui-même, en fait, surtout n'est pas indispensable. Je le mets quand même au-dessus de Toy Story 4, même si je trouve quand même moins bon dans l'ensemble. Mais clairement, je prendrai plus de plaisir à revoir le monde de Dory, parce que ça se prend quand même un peu moins au sérieux. Et puis les personnages secondaires sont beaucoup plus fun et beaucoup plus attachants. J'ai beaucoup hésité entre le 20e et le 21e, vraiment c'est deux places qui pourraient s'interchanger. Mais j'ai quand même décidé de garder là-haut en 20e position. Alors je sais que c'est un des Pixar les plus appréciés, mais honnêtement, à chaque fois que les gens en parlent, c'est pour parler du début du film. C'est pareil pour moi, je trouve le début de ce film très beau, très bien. Toute la partie aventure dans la pseudo-jungle avec les chiens qui parlent et l'aviateur, ça reste bien exécuté et je trouve que les personnages principaux sont plutôt intéressants. Mais je sais pas, je trouve qu'il lui manque vraiment un gros quelque chose. Même en termes d'univers et de collection, c'est pas un, un Disney qui me bam plus que ça en fait, tout simplement. Et en 20e place, j'ai choisi de mettre Cards 2. Et là, je vous vois déjà crier à l'hérésie comment je peux mettre Cards 2 au-dessus de Lao. Alors je suis d'accord que Lao est clairement un meilleur film que Cards 2 sur bien des points. Mais c'est mon top 24 et franchement, je prends plus de plaisir à revoir Cards 2 que Lao à l'occasion. Et même si Cards 2 a clairement ses défauts et totalement une suite hyper anecdotique de cartes, pour moi qui ai aimé le premier en tout cas ça reste un petit plaisir le fait qu'on ait Martin en personnage principal moi je trouve ça super cool puisque je l'adore et je suis contente qu'on ait gardé son côté un petit peu innocent et rigolo tout en développant un petit peu et en prouvant que lui aussi pouvait être capable de faire des choses. Bien malgré lui certes, mais c'est ce qui pour moi est assez comique et mignon en même temps. Je trouve que visuellement c'est intéressant, que ça nous fait un petit peu voyager, et tous les petits sketchs qui se passent dans chaque partie du monde, à chaque fois je trouve ça assez cocasse. C'est clairement pas du grand Pixar, mais ça reste du Pixar sympathique. Donc franchement les gens peuvent le dévaloriser comme ils le veulent, moi ça reste un film que j'apprécie, et clairement j'en suis bien heureuse. En 19ème classe je mettrais « Mille et une pattes qui est un Pixar qui commence à se faire oublier, je trouve. Pourtant, ça reste un des premiers films des studios et franchement, il a quand même ses qualités. Je trouve que visuellement, au vu de l'âge qu'il a, il est pas si horrible que ça. Je trouve les personnages plutôt sympathiques. Après, son problème, c'est un peu comme là-haut finalement. Je retiens surtout la première partie, la mise en place du contexte avec les personnages, l'arrivée des sauterelles, etc., qui est traumatisante. J'avais trop peur quand j'étais petite. Mais à partir du moment où que Tilt entame son voyage, franchement, j'ai du mal à me rappeler de l'histoire à chaque fois. Je me rappelle juste des personnages et notamment de Heimlich que j'aime beaucoup mais alors c'est une demande ce qui se passe au milieu de mille et une pages je vous avoue que je suis incapable de vous répondre pour autant je garde quand même un petit affect avec ce Pixar il y a ce côté un petit peu nature, verdure qui transparaît puis voilà j'aime bien les personnages comme c'est un des premiers Pixar il est vrai que j'y ai peut-être une attache un peu particulière comparée à d'autres en 18ème place, j'ai mis Rebelle. J'aime en particulier la BO de ce film que je trouve incroyable et aussi son ambiance et ses décors que je trouve tout aussi magnifique. Mais pour ce qui est de l'histoire et des personnages, je suis un peu mi-figue mi-raisin. J'aime bien les problématiques et les messages que met ce film en avant, mais c'est l'exécution de ces derniers que j'aime moins je dirais. Il aurait pu être beaucoup plus complexe que ça en fait et beaucoup mieux sur Bien des angles. En 17ème place, j'ai choisi de mettre Soul. Je le trouve vraiment de très chouette qualité. et en même temps je lui suis sorti un poil déçu de ce film. D'une part parce qu'on nous vendait vraiment tout l'aspect musique et jazz durant toute la promo du film et au final je trouve que c'est pas si présent que ça dans l'histoire, du moins pas autant que je l'aurais voulu. Son aspect conceptuel et abstrait est à la fois plutôt plaisant, original et bien pensé. Et en même temps, je trouve ça quand même un chouïa complexe. C'est purement personnel pour le coup, mais c'est juste parce que tout les morales qui transparaissent le long du film, c'est des révélations que j'ai eu moi-même quelques années auparavant. Alors en fait, je dirais que ce film il est arrivé trop tard dans ma vie. Mais je peux clairement comprendre que ça a été un vrai coup de boost et une révélation pour certains, clairement. En 16 e position, j'ai mis Cards 3. Une suite qui a tellement glow-up la saga d'un point de vue visuel. Le travail qui a été fait sur Cards 3 est juste impressionnant visuellement. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne suite aux éléments qui sont dans le premier film. On sent que nos personnages ont vieilli et pris de l'âge et qu'il y a un nouveau tournant qui doit s'imposer dans leur vie. Ça veut vraiment nous montrer que notre vie ne s'arrête pas une fois que notre rêve ultime s'est réalisé. Voilà, il peut y avoir une alternative, une suite. J'adore les personnages, alors clairement, niveau ambiance, BO, etc., le premier reste vraiment mon favori. Mais pour autant, je trouve que Cars 3 est vraiment une très bonne suite. On rentre dans mon top 15 avec Les Indestructibles, qui est un film Disney de super-héros vraiment chouette, vraiment fun, avec un concept vraiment sympathique. Je sais pas trop quoi dire sur ce film, à part que je l'aime bien, qu'il est plutôt chouette, même si visuellement, il a quand même un petit peu vieilli. En 14e, j'ai mis le premier Toy Story qui pour moi reste clairement un film emblématique, franchement, au niveau de l'histoire, des personnages, des messages, de l'univers aussi surtout. Pour moi, c'est vraiment un chef dœuvre du film d'animation et son seul défaut, je trouve, c'est d'avoir pas mal vieilli visuellement, mais ça, c'est pas pas vraiment de sa faute, on va dire, c'est un peu normal. En 13 place, j'ai mis Les Indestructibles 2. Cette suite Pixar qui s'est fait tant attendre et qui est arrivée 14 ans après le premier film. La première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement, mais que ça m'avait bah, pas marqué plus que ça en fait. Mais c'est un peu comme pour Raya finalement, le premier visionnage est un peu déstabilisant, mais plus on le revoit et plus, et plus pour ma part, et plus on se rend compte de ses qualités qui reposent notamment dans les détails et dans des subtilités. Qu'on voit pas au premier abord, mais pourtant qui sont bel et bien présentes. Je le trouve tellement plus moderne, plus actuelle et plus subtile dans les messages qu'il veut faire aborder, notamment autour de la famille. C'est vrai que l'aspect super-héros, je vous l'accorde, Reste plus chouette dans le premier film. Si on y regarde bien, les messages autour de l'évolution du statut des super-héros, ça reste quand même vachement bien pensé et vachement maîtrisé. Mais moi, je trouve vraiment que c'est dans l'aspect humour et surtout famille qu'il brille le plus. En 12 position, je mettrai Luca, le dernier fixeur en date, qui pour moi est une très chouette réussite. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais pas trop me répéter, mais voilà. Et on arrive dans mon top 10, avec en 10ème place, en avant. Le film Pixar peut-être le plus disneyen de leur catalogue finalement, mais pour autant j'étais vraiment séduite par ce mélange d'univers un peu jeu de rôle, fantasy, fantastique, avec un côté un peu urbain. J'ai trouvé, trouvé ça assez cocasse et plutôt bien imaginé, mais surtout j'adore les personnages principaux, qui sont les deux frères Yann et Barley. Franchement ces deux-là m'ont touché au plus profond de mon cœur, et je trouve leur histoire et leur relation aussi juste super touchante. Et en même temps on embarque dans une quête aventure, euh, parcours initiatique limite si on peut dire. Super divertissante, super chouette et une fois encore super touchante. En neuvième place j'ai choisi de mettre Le Voyage d'Arlo qui est pour moi le Pixar clairement le plus sous-estimé. Visuellement je trouve ça hyper mignon, ça me fait penser un petit peu à Luca en fait. Il y a cet aspect un petit peu rond et un petit peu enfantin. Et en même temps Le Voyage d'Arlo on peut pas dire que ce soit si enfantin que ça. Parce que c'est vraiment un film qui parle du deuil d'une manière très subtile et très forte. Du fait aussi de grandir et d'apprendre finalement bah, de voir se débrouiller seul et même si on n'y arrive pas en fait c'est ok l'important c'est d'essayer et de faire vraiment à son rythme et j'avoue qu'à chaque fois que j'arrive à la fin j'ai envie de verser ma petite larme même au début en fait, au début et à la fin <rire> en 8ème place j'ai choisi de mettre monstre et compagnie, je trouve que niveau concept c'est un des films les plus ingénieux et originaux qu'est fait Pixar et aussi un des plus efficaces et des mieux traités, les personnages sont super touchants, il y a vraiment de l'action, de l'humour, de l'émotion dans un équilibre juste parfait et franchement visuellement aussi. Il n'y a pas si mal dégui je trouve celui-là. Pour moi c'est vraiment un super Pixar. En 7 position je mets Toy Story 3 qui pour moi est la véritable fin de Toy Story. La fin qui pour moi était la plus belle et la plus parfaite. Je trouve qu'ils ont gardé les bonnes problématiques, les bons messages à faire passer. Les personnages ont toujours leur essence, leur aura, et en même temps, il se passe vraiment plein de choses dans ce film. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, je trouve. Et puis pareil, il y a un bon équilibre action, humour et émotion que je trouve vraiment parfait dans ce film-là. J'adore vraiment Toy Story 3, même si à chaque fois, il me fait pleurer ma <rire> En sixième place, je reste dans la franchise puisque je mets Toy Story 2. Alors je vous avoue que pour moi, c'est vraiment deux suites qui se valent. Les deux places pourraient totalement s'interchanger... Mais pour autant, j'ai envie de mettre Toy Story 2 au-dessus de Toy Story 3 parce que je trouve que c'est la quintessence de tout ce qui y a de mieux dans Toy Story qui est réuni dans un seul film. Et c'est aussi dans celui-là qu'on nous introduit Jessie et Pile Poil qui sont pour moi deux personnages emblématiques de la saga. Puis là, c'est pareil, je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer tellement il se passe de choses. Je vois ce vendeur de magasins de jouets, mais il m'a à la fois traumatisé et fait hurler de rire quand j'étais petite, je trouve ce méchant... Assez détestablement sympathique en fait, je sais pas c'est Et puis en plus il y a cette scène où Woody se fait euh, pimper, je sais pas comment on appelle ce métier, le mec qui le nettoie tout simplement. Et franchement je trouve ce moment super satisfaisant, voilà. Je viens de me rendre compte que j'avais sauté la 11ème place, je suis passée directement de Luca à en avant, alors qu'entre les deux il y avait Cards en 11ème position. Donc je vais rapidement revenir sur Cards, c'est franchement un premier film que j'adore notamment pour son ambiance, Californie, Route 66, Rock, Folk, enfin voilà, la BO d'ailleurs exceptionnelle, je pense que c'est ma BO Pixar préférée. Et ensuite je trouve l'évolution du personnage de Flash juste incroyable. Au début c'est vraiment un mec détestable, limite un anti-héros, et puis tous les personnages secondaires qui vont venir se coller à lui, voilà qu'il va rencontrer, qui vont lui faire ouvrir les yeux sur le sens plus profond de la vie. Et aussi moins superficiel, moi je trouve. Vraiment ce film magnifique et j'adore cet aspect un petit peu aussi euh, vie à la campagne. Voilà, c'est clairement idéalisé là, on est d'accord, mais c'est un peu le petit village où tout le monde se connaît bien, tout le monde s'entraide et ans. Je trouve ça assez bon enfant et assez chouette. Et puis il y a aussi toute cette problématique plutôt intégrée malinement autour de l'arrivée des autoroutes qui font que les gens ne prennent plus le temps finalement d'apprécier leur voyage et veulent absolument arriver d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Alors qu'à l'époque on prenait les petites routes, on prenait le temps de s'arrêter, de profiter de la vie, tout simplement en fait on prenait le temps. Ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui et franchement moi ça, c'est une morale qui me touche juste de fou et qui, euh, voilà, je ne m'explique pas, mais vraiment, c'est un message qui me touche de ouf. Maintenant que mon erreur est corrigée, je repasse au top 5 avec en cinquième position, Le Monde de Nemo, film qui a été premier de mon classement durant de nombreuses années, mais qui s'est fait un petit peu dépasser par d'autres. Pour autant, je... ça fait aussi un moment que je l'ai pas vu, je vais pas vous mentir, ça doit faire au moins 5 ans que je ne l'ai pas revu. Peut-être qu'il remonterait encore dans mon classement si je le revoyais tellement j'adore ce film mais en attendant, j'ai quand même jamais pu me résoudre à enlever mon top 5 Parce que je trouve que c'est une histoire tellement touchante Tellement drôle Et vraiment, on retrouve encore une fois ce, ce triangle parfait d'action, d'humour et d'émotion Quoi Là c'est juste à sa quintessence, je trouve, et les personnages sont juste inoubliables et attachants. Ça nous fait traverser une bonne partie de l'océan, ça aborde plein de problématiques hyper touchantes. Et l'évolution du personnage principal, qui est marin, est juste incroyable. Et pff, ce film est tellement beau, franchement, je sais pas comment vous le décrire. Même visuellement, je trouve qu'il a pas trop vieilli. Et les musiques sont sublimes, il y a une musique que j'adore qui s'appelle je ne sais plus comment dans ce film c'est un peu celle du thème principal et franchement je j'ai juste à l'entendre je suis émue mais vraiment ce film c'est l'émotion pour moi je le trouve incroyable. En quatrième place, j'ai eu envie de mettre Coco. Même si entre Coco et des mots, je pense que ça pourrait facilement s'interchanger là aussi. Coco, c'est vraiment un des meilleurs Pixar de ces dernières années. L'histoire est vraiment chouette, mais surtout moi j'adore l'ambiance autour du Mexique et de la culture mexicaine. Les personnages sont plutôt drôles et attachants, certains sont assez complexes. Toutes les histoires des personnages dans l'ensemble sont plutôt bien amenées, puis j'aime bien toutes les valeurs et messages qu'il y a autour de la famille, de l'importance de ce souvenir soutenir mais surtout de s'écouter les uns les autres et en même temps on est des humains donc des fois on a des fails et des fois on se comprend pas mais on essaye de faire au mieux enfin voilà je trouve que Coco est vraiment un très beau film Pixar avec son lot d'émotions et puis surtout c'est un des rares films Pixar à être musical généralement c'est plus Disney qui fait dans la comédie musicale mais pour le coup Coco a réussi à nous faire un très beau film avec des chansons vraiment plutôt inoubliables je dirais on arrive donc dans mon top 3, et donc là, par déduction, vous pouvez peut-être essayer de deviner dans quel ordre je vais les mettre, mais aussi lesquels il reste, je vous invite à faire une pause et à réfléchir aux 3 films Pixar que j'ai pas encore cités. <rire> en tout cas, je mettrai vice-versa en troisième position. Ce film a été vraiment un coup de cœur instantané quand je l'ai vu. Je trouve le concept juste incroyable, tellement bien pensé, tellement bien réfléchi. Les personnages sont certes simples, mais en même temps c'est parce qu'ils incarnent des émotions à l'état pur, donc c'est normal. L'univers, en fait, qu'on met plein les yeux puisqu'on est vraiment dans un monde plein d'imagination qui est censé incarner des idées métaphoriques. Mais moi, je trouve ça tellement génial. En plus, c'est coloré, c'est bien pensé. Enfin, vraiment, j'adore l'esthétique de vice-versa. La morale de ce film, à chaque fois, me fait verser ma petite larme. Le fait qu'on nous dise que grandir, c'est d'accepter les émotions positives, mais aussi les émotions négatives. Et que certains de nos souvenirs, au fil du temps, peuvent être teintes d'émotions différentes. Vraiment cette morale je la trouve ouf. <rire> je sais pas comment dire. Et puis le personnage de Riley, quoi je veux dire à chaque fois, elle me fait chouiner le moment où elle étale tout simplement ce qu'elle avait sur le cœur depuis longtemps. Ma bichette, elle me fait pleurer, je vous jure, à chaque fois. C'est fun, j'aime bien aussi le parcours de joie et tristesse, voilà le petit duo que je trouve vachement fun. Je trouve ce film vraiment trop chouette, trop drôle, trop mignon, mais surtout le côté imagination, les couleurs quand mettent plein la vue et l'aspect émotion qui est aussi vachement important. J'arrive aux deux premiers, et là je dois vous dire que ça fait partie des places qui sont... Interchangeable, voilà, un coup c'est celui-là mon préféré, et puis le lendemain ça se trouve c'est l'autre, voilà, c'est vraiment en fait, ils sont un peu ex -aequo dans mon top. Mais on va quand même dire que je mets Wally en deuxième position. Wally pour moi, c'est la poésie et l'émotion à l'état pur à travers le silence et la musique. Toute cette partie silencieuse, ça fait toute la beauté du film, en plus ça retranscrit vraiment bien l'atmosphère. De la Terre qui a été abandonnée par les humains qui vivent maintenant dans des vaisseaux et qui sont devenus totalement obsédés par leurs écrans. Ce pauvre Wally, il est tout seul sur la Terre à nettoyer toutes les bêtises qu'on a laissées. Pour seul ami un petit cafard et pour seule distraction des petits enregistrements de la vie d'avant qu'il trouve par-ci par-là. C'est franchement enfin, je trouve ça tellement plein d'émotions et puis sa rencontre avec Eve qui va tout chambouler. La découverte de la société humaine là-haut qui est vraiment une petite claque dans la figure de la société d'aujourd'hui quoi. Je trouve une fois encore ce film incroyable et il m'a vraiment touché en plein cœur. Et en première position, je pense que vous, vous avez compris lequel il me restait à parler. Franchement, moi, je trouve que ce film, c'est vraiment la quintessence de tout le savoir-faire Pixar. À la fois l'inventivité, l'humour, l'originalité, l'émotion, les, le, les personnages marquants, voilà, et les ambiances aussi qui sont assez poussées et travaillées. Ratatouille, c'est vraiment pour moi. Une des plus grosses réussites de Pixar est vraiment sous tous les angles. Je vais pas me répéter parce que je viens toute citer avant mais franchement pour moi j'ai vraiment du mal à trouver des défauts à ce film. Et puis la morale aussi de Ratatouille est vraiment très disneyenne américaine pour le coup mais dans un côté quand même assez subtil et élégant je dirais. peut-être ce côté élégance à la française, <rire> je sais pas. Puis vraiment cette idée folle d'un rat qui peut faire la cuisine, je trouve ça... J'adore, j'ai pas, j'adore, c'est génial. D'ailleurs, j'entends pas beaucoup de gens reprocher à ce film le fait que ce soit pas possible physiquement qu'un rat puisse faire de la cuisine et d'autres choses dans ce genre-là qui sont totalement irréalistes. Alors il y a du monde pour critiquer l'irréalisme dans Cars, mais alors dans Ratatouille, personne dit rien. Oui clairement j'aurais le décompte dans cette vidéo C'est peut-être pas mon Pixar number one si j'avais dû, je sais pas, classer par attractivité d'univers Parce que même si je trouve ça chouette, c'est pas forcément un Disney autour, auquel du... autour duquel j'apprécie collectionner vraiment plus que ça Niveau qu ambiance, couleur, etc. C'est pas non plus forcément ce que je préfère Mais voilà, je trouve que dans son ensemble, l'équilibre est parfait Pour ce qu'il est censé être, c'est aussi la meilleure version de ce que ça aurait pu être Enfin voilà, je trouve vraiment parfaitement exécuté en fait et je trouve que c'est un excellent Pixar et je passe toujours un excellent moment devant. Voilà, j'ai donc fini de vous faire mon petit classement Pixar, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en tout cas quels sont vos Pixar préférés, celui qui vraiment vous plaît le plus pour plein de raisons. Ou alors celui qui fait le plus écho en vous. Moi je pense que Wally, Nemo, Vice Versa et cards sont vraiment ceux qui font le plus écho en moi. Avec peut-être le voyage d'Arlo. Voilà, je viens de vous faire mon top Pixar, mais croyez-moi, j'ai bien prévu de vous faire le top 59 ou 60 de films Disney également. Vous n'y échapperez pas. Et là, ça va être encore plus long et plus fun. <rire> Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. En attendant, je vous retrouve, j'espère, sur mes réseaux pour discuter ou dans les commentaires. Et puis, voilà, si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime. Merci beaucoup. <rire> je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. Ciao